sur le travail des tractions Donc, c'est plus une vidéo qui va être utile aux grimpeurs notamment mais tous les sportifs euh, vous pouvez euh, vous y coller sachant que c'est quand même une vidéo assez exigeante donc il faut quand même euh, être en forme physique pour faire ce genre d'exercice alors vous ressortez la barre de traction que vous avez à la cave ou sinon vous faites comme moi au dessus de la porte de votre garage essayez de trouver une solution j'espère que vous en trouverez donc là on va partir sur un travail de résistance musculaire les tractions vont <rire> être travailler le grand dorsal, le biceps et les fléchisseurs, très important pour l'escalade notamment. Donc euh, une fois qu'on est bien échauffé, on va partir sur trois blocs de trois minutes avec à chaque fois, entre chaque bloc, trois minutes de récup. Donc pour ça, moi j'utilise l'application la, Tabata Timer, ce qui va me permettre d'avoir les intervalles calculés, pré-calculés et donc de vraiment de me concentrer sur mon travail. D'accord Donc je vais vous montrer un petit peu l'échauffement en accéléré et après je vais vous montrer chaque bloc. Je ne les ferai pas en entier, mais au moins vous aurez le processus pour continuer, d'accord Donc faites attention, ce genre de séance, on ne les fait pas tous les jours. Il euh, faut mettre au moins un jour de récup entre les deux, parce qu'au niveau articulaire, c'est quand même assez exigeant. Il faut évidemment bien réaliser cette tractions. Donc euh, en termes de consignes, on va expirer sur la face concentrique. Donc là, quand je vais monter, okay Donc, ne bloquez pas votre respiration, ça c'est très mauvais. Et quand vous montez, on va essayer de vraiment bien rentrer les omoplates et sortir les pectoraux, d'accord Allez, c'est parti, en place, petit échauffement, très simple. Donc vous pouvez, vous pouvez partir par exemple sur une minute de jumping jack, hop, enchaîner avec une minute, je me mets en position de pont, je viens devant, hop, sur le côté, ainsi de suite, et je repars. Une minute de jumping, hop, ou de corde à sauter, et je repars. Tac, tac, tac, tac, tac, tac. Pour finir l'échauffement, je vous conseille de mettre une chaise sous votre barre de traction et de faire des tractions assistées. C'est-à-dire je vais sauter un petit peu et redescendre tranquillement. Je crois. On n'hésite pas à bien sauter. Et je redescends. Allez, encore une. Et je relâche. Allez. On va partir sur les blocs. Donc, premier exercice On va travailler sur ce qu'on appelle des suspensions C'est très important pour l'escalade Être capable de tenir des... Pardon, excusez-moi, je vais se passer la voiture et Être capable de tenir Ce qu'on appelle des blocages Sur différents angles Donc là on va travailler sur trois angles à peu près 160, 90 Et fermeture complète Donc là l'exercice est très simple Je vais commencer sur le premier angle Je vais tenir 10 secondes, 10 secondes de récup Deuxième angle, 10 secondes, 10 secondes de récup 3 angle, 10 secondes, 10 secondes et je vais faire ça trois fois, là je vous le montre une fois je vais lancer mon timer 1 rang Deuxièmement, Deuxième angle, 92. Troisième angle, fermeture complète. Et donc vous faites ça 3 fois, 3 minutes de récup après une fois que vous avez fini. Deuxième bloc, donc là on va faire 5 secondes de suspension, enchaînée avec 3 tractions. Ça c'est pour le niveau le plus dur, sinon vous faites 5 secondes de suspension, 2 tractions ou encore plus simple, 5 secondes de suspension, 1 traction. Et après vous avez vos 15 secondes de récup et c'est parti 1, 2 et 3, vous laissez défiler, on passe sur le deuxième angle. Je vais en faire deux pour le dernier. Troisième angle. Voilà. Super informé. Voilà. Donc là j'ai fait mon deuxième exercice. Normalement, vous le faites trois fois avec les trois minutes de récup, ce que j'ai pas eu. Enfin, le dernier, dernier bloc, une fois que vous avez bien récupéré, c'est un test. Comme ça, ça vous permet de voir vos progrès. Vous allez partir, vous mettez votre chrono, 3 minutes complète. Et le but, c'est en 3 minutes de faire un maximum de traction. Quand vous ne pouvez plus vous arrêter, vous laissez défiler le chrono et on repart. Et on essaye d'améliorer son record à chaque, à chaque séance. Donc, je vais en faire deux et on va voir. Je lance mon chrono, on imagine, 1, 3 minutes, c'est parti, 1, 2, 99, et 5. voilà, c'est fini, vous avez fini votre programme de traction, bonne récupération, vous pouvez à la fin, voilà. on se relâche un petit peu, et surtout, sur ce travail, on ne le répète pas tous les jours, à partir du moment où on ne sera plus en confinement, vous pouvez évidemment le faire dans les salles d'escalade, sur les poutres d'escalade, avec des prises de taille variées, c'est encore plus intéressant pour travailler la force dans les doigts. Merci beaucoup